Bonjour, nous sommes Julien Guillaumard et Elodie Vomov de la compagnie Cena Nostra. Et on va vous parler aujourd'hui du projet Immersion qui va avoir lieu l'année prochaine au Théâtre Gérard Philippe. Donc, Immersion, mon cher Julien Guillaumard, c'est quoi Alors, c'est un projet où on va demander à un groupe d'artistes de la compagnie d'intégrer une structure, une association ou une institution de la ville de Saint-Denis. Comme s'ils étaient des assistants, des stagiaires, ou même des salariés, et de partager le temps d'une semaine, le quotidien des habitants et des travailleurs. À la suite de cette immersion, il sera demandé aux artistes d'écrire une fiction courte, issue de l'expérience. Chaque création sera ensuite jouée pendant une semaine dans tous les lieux d'immersion, avec parfois la possibilité de faire participer les personnes rencontrées lors de l'aventure. Et en fin de saison, toutes ces créations seront jouées dans leur intégralité au théâtre Gérard Philippe. Alors après cette année d'isolement, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on avait besoin de se retrouver et de sentir que le collectif existait toujours. Euh, c'est pour ça qu'on a voulu axer les immersions cette fois sur des structures qui portent un projet militant, altruiste, humaniste. Et on a eu envie de rencontrer les habitants de Saint-Denis qui fédèrent les énergies et nous donnent à voir la, la possibilité qu'il y a de, de faire ensemble. On espère que vous suivrez l'aventure et on est impatients de vous retrouver en tout cas. A très bientôt, merci.